Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd'hui une des innombrables facettes des métiers de l'informatique. Dans cette vidéo, vous trouverez l'une des six interviews subventionnées par la Fondation Blaise Pascal dans le cadre de son appel à projet 2019-2020. Cette vidéo est 100% à l'épreuve du Covid, donc chacun chez soi avec son propre environnement sonore, le marteau a tout fait pour participer. Sans plus attendre, nous passons la parole à notre invité, bon visionnage alors, en une phrase, euh, bah, mon job, ça va être de comprendre les, les utilisateurs de plateformes digitales euh, et euh, de faire en sorte de leur proposer euh, bah, des services qui soient vraiment top et qui leur permettent de ne, de ne pas se poser de questions quand ils naviguent sur un site ou sur une app. Salut Camille, euh, merci d'avoir accepté cette interview avec nous. Euh, Salut est -ce Thomas, que, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, alors du coup moi c'est Camille, je suis UX ui e designer depuis euh, maintenant deux ans. Et avant ça, je travaillais plutôt dans l'univers marketing, donc stratégie marketing et communication. Et, euh, et voilà, j'ai 29 ans, euh, je suis de Paris et, euh, et à côté de ça, je suis passionnée de danse. Ok. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en ce moment dans ton, dans ton métier alors, dans mon métier, en ce moment, euh, je, alors je suis freelance aussi, donc euh, je travaille sur plusieurs missions en même temps. Et en ce moment, je travaille notamment sur deux, deux types de missions. Donc, une première mission qui est euh, d'aider euh, une startup à refondre complètement son site Internet. Donc, euh, ça va être euh, à la fois de la réflexion sur euh, optimiser les parcours, faire un véritable audit du site et faire en sorte euh, d'optimiser leur site par rapport à leur cible. Donc là, on ne parle pas juste de web design, l'objectif, c'est vraiment d'aller comprendre les usages de, de la cible. En l'occurrence, c'est une startup qui s'adresse plutôt aux PME et à des dirigeants d'entreprise d'une cinquantaine d'années. Donc l'objectif, c'est vraiment comprendre comment ils utilisent le web pour améliorer leur site et donc je vais refondre tout leur site, et l'autre mission, euh, c'est des missions d'enseignement et de coaching euh, auprès d'étudiants euh, d'école de commerce, en ce moment c'est l'EM Lyon, euh, et donc là l'objectif c'est d'aller euh, un peu démocratiser les métiers, les métiers du design et de la tech euh, auprès d'étudiants d'école de commerce pour qu'ils soient capables plus tard euh, d'interagir efficacement avec les équipes tech dans les grandes entreprises. Ok, donc c'est vachement intéressant tout ça. Et du coup, toi, euh, tu, donc dans, dans ton métier d'accompagnement de cette boîte, tu interagis avec qui Parce que là, tu parles d'enseigner de euh, de l'interaction avec les équipes tech. Et toi, du coup, ça se passe comment cet aspect-là de ton métier Est-ce que c'est un truc central -ce voilà, Raconte-moi un petit peu les interactions que tu as avec les gens tech. Oui, alors, euh, mon métier, c'est vraiment, en fait, euh, il est... Euh, il... C'est un peu le pont entre le marketing et euh, les équipes techniques. Donc euh, moi, je suis pas toujours en contact avec les développeurs. Souvent, il y a un intermédiaire qui va être un product manager ou un product owner, qui lui va vraiment avoir beaucoup plus de connaissances techniques que moi. Mais c'est vrai que dans les métiers euh, en UX/UI euh, designer, en tant que UX, on doit quand même connaître un minimum les technologies euh, que nos clients euh, utilisent. Euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il faut qu'on soit capable bah, de faire attention à ce qu'on design et de faire en sorte que ce soit effectivement développable euh, derrière et réalisable par euh, les équipes techniques. Et, euh, et la seconde, c'est parce qu'il bah, faut aussi avoir bien en tête euh, les temps de développement et, euh, et, euh, et du coup optimiser euh, tout ça. Donc, qui, disons que moi, je ne suis pas toujours en train de délivrer directement des designs, Également parce que je suis plutôt UX en fait designer donc plutôt sur vraiment euh, toute cette phase de, de conception architecturale des écrans donc euh, l'agencement des contenus et moins sur l'UI qui là va plutôt s'apparenter en fait au front euh, donc euh, donc il y, y a souvent aussi un UI designer qui va être entre moi et euh, les équipes tech et il y a aussi ce fameux PMPO qui lui va être le lien mais euh, je dois quand même avoir un certain niveau de connaissances techniques euh, voilà. Bah du coup, j'imagine que quand tu proposes, comment, comment tu fais pour jauger de la complexité technique des choses que tu proposes que, Quels sont tes outils pour ça, sachant que tu n'as pas cette formation-là à la base euh... Alors, souvent, en fait, j'ai deux méthodes pour ça. Ça va vraiment dépendre de mes missions. Je travaille aussi beaucoup avec des clients qui, bah, justement, n'ont pas d'équipe technique et du coup, vont passer par des CMS ou euh, des logiciels euh, de développement euh, web accessible designer. designers. Donc, il euh, y, y a deux types de logiciels. Il va y avoir les CMS type WordPress, etc. Ou là, bon, bah je sais que c'est moi qui vais gérer la technique et pour le coup, je vais devoir adapter mon design aux contraintes de ce type de logiciel parce qu'on ne peut pas tout réaliser. Euh, après, aujourd'hui, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Webflow qui, lui, est beaucoup plus libre et me permet de tout designer, mais là, c'est plus à moi d'être en mesure de savoir ce que je vais être capable de produire en fonction de mes, mes compétences techniques sur le logiciel et quand je travaille effectivement avec des équipes de développeurs et avec un CTO, euh, bah j'ai soit j'arrive déjà à percevoir un petit peu la complexité euh, en comprenant ce que enfin tout le travail de, de de technique qu'il y a derrière, et là euh, je vais faire plusieurs solutions plus ou, moins des plus ou moins complexes, et je vais aller ensuite les délivrer soit directement au PM, au PO, soit au CTO, enfin si, si euh, je suis en direct avec cette personne, euh, en lui disant voilà, moi j'ai pensé à cette feature, euh, souvent je vais prioriser en fait, j'utilise des outils de priorisation, euh, cette fonctionnalité elle serait top euh, pour mon utilisateur, parce qu'il a besoin de ça, ça et ça, euh, je suppose que cette, ça, c'est la version top-top. Euh, ensuite, en version un peu moindre, s'il euh, y a des complexités techniques de votre côté, euh, on peut sacrifier cette partie-là, on peut sacrifier cette partie-là. Mais par contre, le cœur de la feature, ça doit être ça. En gros, je priorise toujours et je propose plusieurs solutions euh, en fonction du coût technique, on va dire, euh, de développement. Okay. Ça ne doit pas être euh, toujours très très simple de, de produire ce travail. <rire> Non, pas toujours. Euh, et, et dans tout ce que tu m'as raconté là, qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans ton métier, dans ces aspects-là Qu'est-ce qui te plaît moins aussi peut-être Oui, euh, alors je pense que ce qui me plaît le plus dans l'UXUI pour le coup, et c'est ce qui fait que ça fait vraiment le lien entre mon passer, on va dire, en tant que euh, marketeuse, euh, ça va être tout ce qui va être compréhension des besoins utilisateurs et tout ce qui va être ce qu'on appelle la UX research, donc euh, faire euh, des benchmarks, des analyses euh, quantitatives, qualitatives, euh, travailler sur des personas, donc vraiment comprendre à qui je m'adresse en fait. C'est euh, quelque chose que je faisais un peu en marketing, mais pour moi pas assez poussé parce qu'en marketing, on a tendance à plutôt réfléchir avec en première, euh, première intention de penser les objectifs business et en seconde intention de penser euh, les, euh, les utilisateurs, là dans l'UX on renverse totalement la tendance et c'est bon bah en fait on va faire le produit le plus optimum pour l'utilisateur et c'est comme ça qu'on va atteindre les objectifs business et, euh, et moi c'est ce que je préfère en fait être capable de vraiment comprendre totalement les besoins d'un utilisateur pour, lui, pour derrière euh, bah, lui proposer une solution euh, idéal de navigation sur un site ou sur une app. Euh, du coup, ça va être cette phase de recherche et la phase d'idéation, en fait, comment on, on transforme le problème qu'on a identifié en véritable solution euh, bah, créative sur un, un site ou une app. Euh, ça, c'est les parties que je préfère, euh, avec tout ce qui va être bah, prototypage des écrans, euh, les parties qui... Euh, qui pour moi sont un petit peu plus complexes et moins dans mon quotidien. Effectivement, ça va être toute cette phase de, bah, transi, enfin de, de, de transfert en fait de mes designs aux équipes techniques parce qu'effectivement, c'est plus complexe. C'est là qu'on se rend compte que tout ne fonctionne pas forcément et qu'il faut réitérer. Mais c'est le principe de l'UX, c'est itérer en permanence et adapter. Donc, ça fait partie du métier. Effectivement, il y a souvent quelques allers-retours avant que ouais. les deux parties soient, soient d'accord entre elles. Exactement. Et du coup, pour, pour arriver à faire tout ça, pour avoir toutes ces compétences-là, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et euh, bah, les, les différentes choses qu'il faut acquérir pour pouvoir faire tout ce que tu nous racontes là Oui. Euh, alors, bah, du coup, mon parcours, comme je le disais, moi, j'ai commencé par un master en marketing et communication plutôt orienté digital à, à Dauphine. Et euh, j'ai travaillé pendant quelques années dans ce secteur. Et ensuite, il y a deux ans... Euh, en fait, euh, pour la petite anecdote, euh, j'étais dans une start-up euh, en tant que responsable marketing et com. Et euh, cette start-up euh, avait besoin d'améliorer son site internet. Il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Moi, je m'occupais de l'acquisition et on me demandait d'avoir de, toujours plus de clients, toujours plus de clients. Mais je sentais qu'il y avait des freins par rapport à la navigation. Euh, C'était des abonnements, euh, des boxes de, de vêtements en location. Et, euh, sauf qu'en fait, quand on arrivait sur le site, on ne voyait ni les vêtements euh, avant de s'inscrire et de payer 50% euros par mois, on ne voyait pas les vêtements, le parcours était totalement fermé. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être des choses qui ne conviennent pas. Je n'avais pas de connaissance UX, UI, je ne connaissais même pas le nom du métier. Et, euh, et j'ai commencé à m'interroger, en, en, je m'occupais du service de client une fois par semaine, donc j'avais tous les retours des clientes, les avis des personnes qui, qui voulaient s'inscrire. Et, euh, et je trouvais que c'était une banque de données exceptionnelle d'informations bah, et de, de, de ressources qu'on sous-exploitait. Donc j'ai commencé à vouloir discuter avec, euh, avec euh, les fondateurs des, des potentielles euh, améliorations qu'on pouvait faire sur la plateforme. Sauf qu'à ce moment-là, euh, bah, je me suis rendu compte que leur stratégie n'était pas du tout celle-ci et que le site était un copycat d'un modèle américain donc euh, dupliqué euh, au pixel près. Et que euh, leur stratégie était de se dire, bon, bah en fait, euh, eux ont les moyens, puisqu'ils ont 200 000 euh, abonnés, euh, c'est une, une plateforme américaine, euh, ils ont les moyens de, euh, de faire de la B-Test, ils ont des ux -UI en interne, donc ce font ce qu'ils font est forcément bien, du coup, on copie. Euh, bah, moi, je me suis retrouvée un petit peu face à une impasse. Euh, pourquoi Parce que je savais qu'en fait, euh, bah, les utilisateurs, certes, c'est le même produit, mais ce n'est pas les mêmes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Les usages sont différents. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée en pleine réflexion euh, par rapport à cette impasse. Et, euh, et je me suis dit non, moi, je, ça ne me convient pas. En fait, j'ai besoin d'adapter le produit par rapport au retour que mes clients me donnent aujourd'hui. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Euh, du coup, euh, bah, j'ai quitté cette start-up et je me suis dit tiens, euh, par hasard, j'ai reçu en fait un, une notification sur mon téléphone pour euh, postuler pour une bourse pour une formation en UX/UI designer. Je me suis dit tiens, c'est marrant, c'est quoi ce métier J'ai regardé et ça correspondait exactement à la situation euh, que j'avais rencontrée, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Et bah, du coup, j'ai démissionné de la start-up. J'ai postulé euh, pour cette bourse. J'ai une bourse partielle. Et du coup, je me suis lancée dans cette formation euh, du XUI euh, chez Ironhack, qui est un organisme de formation internationale. Euh, donc, c'était une formation de trois mois euh, intensifs. Euh, un mois à la maison, deux mois euh, en présentiel où on, où on bossait sur des projets en groupe. Euh, et du coup, dans cette formation, on a été euh, formé euh, à tout. Euh, Enfin, on va dire à la fois à l'UX, à l'UI et euh, tout ça à travers la méthodologie du design thinking, qui est une méthodologie euh, créative et collaborative euh, qui est utilisée dans les entreprises et en fait, qui va servir à, à développer des produits innovants euh, ou à améliorer euh, des, des expériences en se basant sur euh, les, les méthodologies en fait, euh, des designers de produits d'intérieur. Euh, voilà. Donc, c'est remettre tout ça au service de l en enfin toute cette méthodologie au service de, des entreprises. Euh, euh, et du coup, bah, j'ai fait ces deux mois de formation. Euh, on m'a appris à utiliser à la, fin, à la fois à comprendre un peu ces méthodologies, à utiliser euh, techniquement parlant les logiciels euh qu'on utilise en design, donc euh, pour faire des wireframes, donc euh, dessiner des écrans, euh, euh, les différentes étapes. D'abord, on ne va jamais euh, tout de suite euh, mettre, euh, avoir la jolie page terminée qu'on va voir sur le site quand on design. Une fois qu'on a compris quel était son utilisateur, on va euh, sketcher les écrans à la main pour essayer de vraiment agencer les contenus. On va faire des phases de test sur euh, ces, ces petits dessins euh, auprès de personnes qui ressemblent à notre cible. Ensuite, on va utiliser des logiciels qui nous permettent de faire des wireframes, donc des, des versions on va dire noir et blanc sans, sans aucune couleur, sans aucun graphisme de ces pages pour être vraiment focus sur l'expérience de navigation. Et ensuite on va ajouter ce qu'on appelle l'UI en passant par des logiciels un peu plus poussés comme Sketch ou Figma qui permettent de faire vraiment des interfaces c'est comme des PDF, mais qui vont être qui enfin, c'est des PDF, mais qui ressemblent exactement à des pages web et dans lesquelles on peut créer des interactions pour faire des prototypes animés, pour être au plus proche de la réalité quand on va transmettre ce design à des développeurs. Voilà. Donc on m'a appris toutes, toutes ces phases-là, jusqu'au test de mes designs pour essayer d'identifier les points bloquants et comment améliorer, et toujours dans ce process d'itération. Et donc, euh, bah, Après ces trois mois de formation, j'ai rejoint des startups à des postes un peu transverses entre marketing et euh, UXUI euh, pour faire le pont. Euh, j'ai fait ça pendant un an et puis j'ai décidé de me lancer en freelance parce que je me suis rendu compte que ce qui me plaisait réellement, c'était… Euh, bah, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'adore changer d'univers. Ce qui me plaisait réellement, c'est d'apprendre euh, de nouveaux univers, de découvrir de nouvelles boîtes euh, en permanence. Euh, donc ce format correspondait mieux. Ok. Euh, et du coup, ce que, ce que tu me dis là, c'est que si quelqu'un euh, a envie de partir dans ce métier-là, on peut trouver une formation où tu n'as pas besoin d'avoir forcément des connaissances déjà dans le domaine. Non. Et non. en trois mois, tu peux euh, exercer le métier que tu exerces aujourd'hui. Alors je dirais oui et non. Euh, oui, dans un sens où il euh, y a plein de formations qui existent. Euh, et d'ailleurs, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la bourse en question, c'était pour euh, développer la présence des femmes dans la tech. Euh, donc, c'était une bourse accessible uniquement aux femmes. Euh, et euh, oui, c'est tout à fait possible, mais pour moi, il faut déjà avoir un, un, un petit background. Euh, C'est des métiers qui restent quand même très techniques, donc il faut être capable de s'auto-former derrière, d'aller creuser un peu plus loin, euh, de lire des livres, de se former sur les logiciels. Moi, je suis en permanence en train de me reformer à, à de nouveaux logiciels, à de nouvelles méthodologies, parce que je pense qu'en trois mois, on n'est pas non plus euh, tout de suite opérationnel euh, sur des métiers euh, qui ont une certaine expertise et qui sont à la, au croisement entre plein de domaines. Et euh, l'autre chose qui avait, pour moi, c'était peut-être un peu plus facile, c'est que euh, je viens du marketing et toute la première phase de l'UX, euh, toute la recherche finalement, c'est des choses que j'avais déjà apprises euh, de par mes études en fait, et mes différentes, différentes expériences pro. Et ça s'est vu d'ailleurs dans les, les personnes avec qui j'étais en formation, en général, les personnes qui se forment à l'UX UI, elles ont soit un background marketing euh, études, on va dire, enfin euh, études, études et recherches, euh, soit un background euh, plutôt euh, graphiste, en fait. Et du coup, bah, ce qui fait que les personnes qui étaient en formation, elles avaient déjà une facilité soit sur l'UX, soit sur l'UI. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est bien, si on vient de ces backgrounds, c'est plus facile de se former rapidement. Après, euh, après c'est possible aussi si on vient de métiers totalement différents. Il faut juste être ouvert d'esprit, euh, avoir une forte empathie. Je pense que c'est essentiel euh, dans un métier euh, euh, du XUI. Euh, une bonne connaissance du digital, être à l'aise sur les outils euh, bah, sur, sur le digital, euh, se tenir un peu informé euh, bah, des derniers IOS, euh, sur, être, être capable de suivre un petit peu les évolutions technologiques. Et, euh, et voilà. C'est très chouette ce retour. Euh, et du coup, ça enchaîne très très bien sur euh, la question que j'avais après. Euh, bah, les métiers de la tech, c'est effectivement un monde où il y a peu de filles, euh, a priori. Euh, oui. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as perçu ça, si ça t'a posé des problèmes, si euh, ça s'est bien passé si... Enfin voilà, c'est un sujet important dans les métiers de la tech. Et du coup, ton retour là-dessus nous euh, intéresse beaucoup euh... Oui. Bah, alors, moi, pour le moment, euh, bah, déjà, en fait, ma formation on euh, était, euh, je pense, euh, ouais, 60-70 euh, de filles euh, sur une classe de 30-40. Euh, donc, euh, je ne l'ai pas trop ressenti. Euh, ensuite, euh, ça m'a pas pour le moment, pas fort, fortement frappée. Euh, effectivement, bah, dans certaines entreprises où j'ai travaillé, euh, dans, dans les services euh, tech et design, il euh, y, y avait peu de femmes. Mais euh, je trouve que c'est de moins en moins le cas. Et, euh, et je pense que justement, des, les métiers euh, du XUI qui se développent énormément, euh, sont des métiers qui correspondent plutôt bien à euh, aux femmes et, euh, et euh, qui permettent de faire vraiment euh, le pont et d'apporter de, de, un peu des connaissances euh, bah transférer un peu ses connaissances marketing en marketing. Il y a une surreprésentation des femmes, par exemple, dans les services marketing. Et ces métiers du XUI bah, permettent justement à des femmes de transitionner et, euh, et d'ouvrir un petit peu la voie pour euh, qu'il y ait plus de femmes. Ensuite, donc peut-être dans les services plutôt euh, IT, dev, etc. Euh, moi, je ne l'ai pas spécialement vécu et ça se passe plutôt bien euh, au quotidien. Euh, j'ai beaucoup de clients de femmes d'ailleurs, donc je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme qu'on vient que c'est plutôt des, des entrepreneuses qui viennent me voir peut-être. Euh, mais, euh, mais bon, je n'ai pas trop de, de retours en particulier pour le coup. Et du coup, en termes de facturation, tu arrives à faire ce que tu as envie. Enfin, ouais, -ce que de ce côté-là aussi, ça peut avoir un impact assez fort dans, dans beaucoup de situations. Et du coup, pour toi, est-ce que tu as perçu quelque chose Est-ce que, est que tu sais combien les mecs qui font le même genre de métier facturent est-ce que c'est comparable ou est-ce qu'il y a encore du boulot là-dessus euh, je pense que c'est comparable pour le coup parce qu'aujourd'hui enfin, en tout cas en tant que freelance il y a, y a aujourd'hui des plateformes en fait, euh, pour, pour trouver des freelances où les tarifs sont affichés donc euh, euh, concrètement euh, moi je vois combien les, les hommes qui font le même métier que moi euh, se tarifient en fonction de leur expérience et euh, je m'aligne là-dessus euh, donc euh, je pense que heureusement finalement que ces plateformes existent parce que ça donne un peu de transparence sur euh, les, les TJM. Euh, des freelance. ensuite euh, bah, je pense que dans les métiers euh, quand on est embauché dans une boîte euh, pour le coup euh, je pense que je, je suppose qu'il y a toujours cette différence qui est présente dans tous les métiers euh, je pense que c'est pas spécifique au métier de la tech pour le coup et que c'est quelque chose qui est encore présent partout et qui euh, je l'espère euh, changera euh, dans, le, dans le temps euh, mais en tout cas, sur la, je pense que c'est un désavantage d'être freelance aussi. Euh, c'est que finalement, quand on passe par cette plateforme, tout est transparent et il euh, n'y a pas, de, y a pas de spécialement de, de différence. Et le, le TGM, il est plutôt fixé en fonction bah, des années d'expérience. Et puis moi, je suis libre de fixer ma, ré, ma rémunération au tarif que je considère être le bon pour moi, euh, ce qui me semble vraiment important. Euh, par rapport à, au fait d'être, bah, d'avoir une fiche où on me propose un salaire. Voilà. Euh, du coup, est-ce que, euh, est-ce qu'on peut trouver ton travail en ligne quelque part Est-ce que tu as un book Est-ce que tu as un profil à partager où On pourrait euh, bah, typiquement te contacter pour ce genre de prestations. Oui alors, j'ai un profil, bah déjà j'ai mon profil LinkedIn euh, sur lequel je détaille un petit peu rapidement l'émission. Euh, ensuite, j'ai un profil sur Malt, qui est cette fameuse plateforme pour trouver des freelances, euh, dont je parlais juste avant. Et j'ai également un portfolio où euh, là, je vais aller un petit peu plus dans le détail de, de ce que j'ai fait dans l'émission et comment, euh, en, en gros, comment je procède pour travailler. Euh, donc, c'est... Il n'y a, a pas toutes mes missions, parce qu'il y a certaines missions qui ne sont pas évidentes à, à décrire, notamment tout ce qui est mission d'enseignement, puisque bah, je vends que du savoir et du coaching, et il n'y a pas de rendu. Mais il euh, y a toutes mes missions euh, de refonte euh, et de création de features pour euh, des entreprises. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un conseil à partager à quelqu'un qui voudrait s'engager dans une voie similaire euh, Un conseil euh, bah, je pense que j'en ai j'en ai plusieurs euh, le premier ce serait peut-être euh bah justement, de commencer à avoir un peu ce, ce mode de pensée euh, en visitant des sites internet et des applications, de, de, de se dire, bah, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui va, qui ne va pas, ne pas avoir une navigation qui est classique euh, d'utilisateur et de se dire euh, et de vraiment avoir ce deuxième niveau de pensée, de se dire, ah, mais attends, mais là, j'ai pourquoi j'ai eu deux clics Pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça m'a paru long J'ai eu ce petit sentiment d'énervement, pourquoi En fait, la question principale de l'UX, c'est pourquoi, pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi à la fois pour comprendre les utilisateurs, pour comprendre les bugs dans les expériences. Euh, c'est pour moi la première brique importante parce que quand on commence à s'interroger, on se rend compte de, de tout ce qui ne va pas et de tout ce qu'on pourrait améliorer. Euh, la deuxième, c'est de, de, de chercher. Il y a plein de ressources sur Internet. Euh, il y a Medium, qui, où il y a plein d'articles intéressants sur l'UXUI. Euh, de ne pas hésiter à faire de la veille. Euh, sur euh, l'UI, on va dire, il y, a, il y a des plateformes comme Dribble, Bience, euh, ou euh, il y, y en a encore d'autres mais UI Collect euh, qui permettent de voir un petit peu quels sont les usages euh, qui, qui sont développés et qui fonctionnent très bien euh, quand on est UX UI aussi le but c'est pas de réinventer la roue en permanence c'est de capitaliser sur des patterns en fait qui existent et qui fonctionnent très bien euh, pour, euh, parce que bah, les utilisateurs ils n'ont pas envie d'apprendre des nouvelles choses en permanence quand ils naviguent, ils ont envie que ce soit fluide donc euh, ça aussi ça peut être intéressant de commencer à identifier à se dire ah c'est marrant, bah, la newsletter elle est toujours à cet endroit ou alors euh, le panier il est toujours à cet endroit sur les sites avoir ces petits niveaux de réflexion et, euh, et ensuite il bah, y, y a des bouquins, des lectures justement sur les patterns. Je pourrais vous donner, moi j'en ai un, sur les juste au-dessus là, le lien de ce bouquin qui est intéressant sur les patterns qui fonctionnent bien, pour commencer à prendre un peu conscience de tout ça. Et puis, et puis ensuite, il faut juste être motivé, être ouvert d'esprit, être capable de se mettre à la place des utilisateurs, avoir vraiment ce, cette empathie. Euh, pour euh, comprendre bah, qui sont les personnages, à qui on s'adresse, euh, comprendre leur journée. C'est un peu un métier à la fois d'enquêteur, de journaliste, euh, euh, bah, de, de designer, on va dire, de graphiste. Il y a un petit peu, un petit peu de tout, donc il faut euh, être curieux, être créatif euh, et, euh, et avoir des petites connaissances techniques. Et, euh, et puis, ça se passera bien. <rire> Chouette. Merci beaucoup, Camille. Bah, merci et, euh... à vous. Hop hop hop, ne partez pas. Du jargon informatique s'est glissé dans cette interview, notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi UX Design Alors bah, UX Design c'est le, le design de l'expérience utilisateur, donc euh, ça va être euh, tout ce qui va être euh, pro, le, les prototypes en fait, des pages, comment on agence les contenus sur une page, Comment euh, où est-ce qu'on définit la place d'un bouton, où est-ce qu'on définit la place d'un texte sur une page, euh, pour faire en sorte que l'expérience de l'utilisateur soit optimale et que ce ne soit pas euh, difficile pour lui de chercher les informations dont il a besoin euh, sur un site ou une app. Ou d'ailleurs sur des produits physiques également, hein, ce n'est pas que digital. Ça veut dire quoi UI alors, UI, pour le coup, c'est plutôt tout ce qui va être interface. Donc, on, UI, c'est interface utilisateur. Donc, ça va être une fois qu'on a défini, en fait, le placement de tous ces éléments sur cette page. Le but, c'est de faire en sorte que la navigation, elle soit aussi esthétique et fluide. Euh, et donc, on va rajouter, en fait, une couche. En fait, c'est comme si euh, j'ai une, une métaphore qui est pas mal pour UX, UI. C'est de se dire que, bon, en fait, le, le UX, ça va être quand vous construisez une maison, ça va être les plans. Euh, où est-ce que vous comptez placer les meubles Donc, euh, vous, où est le salon euh, Où est la chambre euh, Où est-ce qu'on met le canapé dans le salon euh, Où est-ce qu'on met la lampe à côté du canapé Voilà. Donc, c'est vraiment placer tous les éléments et, euh, et savoir comment on va circuler entre les pièces, donc là, sur la page. Et le UI, ça va être, bah, en fait, quelle peinture on va mettre, euh, quel sol on va mettre, euh, parce que, est-ce qu'on préfère du parquet ou de la moquette. Euh, voilà, c'est vraiment tout ce qui va être le, plutôt lié au ressenti et à l'expérience, euh, ouais, au ressenti, au sentiment qu'on veut transmettre euh, à nos utilisateurs quand euh, ils naviguent. Ça veut dire quoi alors, les CMS, c'est des outils qui permettent, de, ça c'est Content Management System, euh, donc de faire de la gestion de contenu automatisée. Euh, donc, bah, c'est des outils. Alors, pour moi, c'est une définition qui est un peu double parce que j'entends parler de CMS pour parler des bases de données derrière que je vais préparer pour avoir des pages dynamiques. Euh, et puis, il y a les gros, le CMS un peu plus global, comme on l'entend, qui est WordPress, qui permet justement de gérer des pages dynamiques. Euh, du coup, pour revenir juste un peu en arrière, c'est euh, des plateformes qui permettent de créer des contenus euh, sans avoir besoin de faire tout le design, de coder. C'est pré-codé, euh, mais du coup, ça, ça génère des contraintes. Donc, ça va être WordPress, Wix… Euh, euh, Shopify, enfin il y en a plein euh, ça permet à n'importe qui de pouvoir créer un site sans avoir les compétences techniques par contre bah, ça crée des contraintes euh, en termes de, de design ou de, de ce qu'on aimerait faire sur la plateforme, on ne peut pas euh, tout faire euh, avec ces outils là euh, et ça permet de gérer des pages dynamiques. Donc, en fait, on va ajouter du contenu dans ce qu'on appelle un back-office, euh, qui est une, une sorte de, de page d'administration où on va mettre les contenus. Et puis, euh, derrière, ça va générer euh, des, des pages euh, avec des contenus qui se mettent à jour euh, tout seuls. Ça veut dire quoi PM alors, c'est le product manager, donc c'est la personne qui va gérer le, le produit, euh, le produit digital en l'occurrence, euh, donc ça va être le site ou l'app. Et c'est en fait un métier qui est transverse, qui va faire le pont entre euh, les équipes techniques, euh, les équipes marketing et qui lui va être chapeauté en fait les équipes design qui sont vraiment euh, entre, euh, entre ces deux équipes. Alors, je sais que c'est un poste. Euh, qui s'appelait Product Owner aussi, qui a plus une dimension technique, là, pour le coup, et qui est, euh, dont le rôle des, enfin, dépend un peu de la structure des entreprises. Mais pour moi, c'est ça, en tout cas. C'est faire le lien entre les, les besoins business et les, et les besoins tech. Ça veut dire quoi AB Testing alors, l'A-B testing, c'est euh, justement quand on crée des designs. Euh, souvent, il y a plusieurs solutions qui peuvent nous paraître euh, bonnes. Et en tout cas, euh, en, en tant que designer, euh, on nous demande toujours de tester nos designs parce qu'il n'y bah, a, a jamais de solution parfaite. Et tant qu'on n'a pas les retours des utilisateurs, on ne sait pas si ce qu'on a fait est pertinent ou pas. On ne peut pas se baser que sur notre propre ressenti. Euh, du coup, il y a une méthodologie de test qui s'appelle l'AB testing qui permet de tester en parallèle euh, deux euh, versions. Okay. En fait, par exemple, deux versions d'une page d'accueil, de, de site. Euh, et, euh, et on va les mettre en ligne en même temps. Par contre, on va euh, les, euh, la diffuser qu'à euh, X de notre… enfin euh, de, de, de, de, Je ne sais pas, sur un serveur, ça sera cette page, sur l'autre, ça sera celle-ci. Et en fait, on va voir euh, comment euh, les personnes interagissent. Ça peut marcher avec des newsletters aussi. Par exemple, on envoie à 50 de notre, euh, notre base de followers, cette euh, news et… Et 50% l'autre news et on voit celle, celle qui a généré plus de clics. En fait, l'objectif, c'est de, de faire des analyses pour bah, éliminer le design le plus faible des deux, entre guillemets. Ça veut dire quoi pattern « pattern les, les patterns, euh, c'est… Euh, ah, comment le dire en français euh, En fait, c'est des, des éléments qu'on qu retrouve un peu partout dans des designs. Euh, mon livre est en anglais en plus, donc ça ne peut pas m'aider. <rire> Et j'ai fait ma formation en anglais, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'anglicisme quand je, quand je raconte tout ça. Euh, en fait, c'est des éléments répétitifs, les patterns, c'est des choses qui, qui peuvent se reproduire, euh, j'allais dire des templates, mais du coup, c'est en anglais aussi. Euh, ah, je faisais une colle. Euh, bah non, mais l'objectif, c'est de se dire qu'il y, y a des choses qui sont très répétitives sur le web et des usages qu'on revoit fréquemment. Euh, par exemple, euh, par exemple, c'est un exemple très basique pour le coup euh, en termes de design, mais euh, la newsletter, euh, elle est souvent en bas de page ou euh, dans le footer, donc qui est le, le, vraiment le bas, bas de la page qui se retrouve sur toutes les pages du site. Euh, et bah, ça, c'est un pattern en fait. Et ça veut dire que les utilisateurs, euh, s'ils arrivent sur un site, euh, le premier endroit où ils vont penser naturellement à aller chercher la newsletter, ça va être en bas de la page. Euh, du coup, bah, l'idée, c'est de, de faire comprendre aux designers que ça sert à rien de mettre newsletter au milieu de la page perdue. Pourquoi Parce que l'utilisateur a déjà enregistré pour lui que l'emplacement, le, c'était celui-là. Euh, c'est comme un bouton, bah, il y a un petit ombrage derrière ou il est d'une autre couleur. Ce n'est pas juste un texte. Sinon, on ne sait que bon, pas que c'est un bouton parce que c'est enregistré dans, le, dans les usages du web. Voilà. Ça veut dire quoi, Benchmark Benchmark, pour le coup, c'est aller faire de la veille concurrentielle ou de la veille sur un secteur. Ce n'est pas forcément analyser ce que la concurrence fait, mais c'est justement analyser un peu les usages sur un même domaine d'activité ou sur un même secteur, pas juste chez la concurrence, mais se dire « bon ben bah voilà, là je travaille pour une cliente qui fait du conseil », Comment, euh, comment sont faits les sites, euh, de, les sites Internet de personnes qui proposent du conseil en ligne euh, Est-ce qu'il y a justement des patterns, des usages qu'on retrouve euh, un peu partout sur ces sites Et euh, ce qui m'aidera à mieux moi, cerner la cible derrière. Ça veut dire quoi Persona les personas, en fait, c'est le client type. Euh, en design, c'est quelque chose qu'on utilise énormément euh, parce que bah, on, on veut designer euh, pour, euh, certes, pour euh, une, une cible, on va dire, qui a, euh, je sais pas, tel âge, qui est de tel sexe, telle situation familiale. On va essayer de préciser le plus possible mais ça reste encore assez flou quand on design et quand on design on a envie de designer pour quelqu'un qui est au plus proche d'une personne qui pourrait exister et qui pourrait consulter le site et c'est pour ça qu'on va utiliser les personas donc les personas c'est euh, une personne euh, qu'on va imaginer euh, qui est fictive mais qui représente au plus proche la cible donc euh, le persona on on va en faire une petite fiche, hein. c'est euh, tout simple, avec sa photo, son nom, euh, c'est comme sa carte d'identité, avec en plus ses hobbies, euh, les difficultés qu'il rencontre par rapport euh, au service sur lequel on travaille et, euh, et ce qu'il aimerait. Euh, le personnage, on ne le, le crée pas de n'importe où, on ne l'invente pas. Euh, on va utiliser des verbatimes, donc c'est des, des citations, en fait, euh, pour euh, l'enrichir. Euh, on va utiliser euh, un âge qui ce sera, qu'on qu n'aura pas sorti de nulle part non plus, mais qui sera basé sur toutes les analyses, en fait, quantitatives et qualitatives qu'on aura fait en amont. Donc l'objectif, c'est qu'il soit, euh, ça soit la synthèse parfaite de toutes les personnes qu'on a pu interroger euh, en faisant en faisant passer un guide d'entretien ou en faisant des, des interviews euh, euh, pour designer pour lui. Et par la suite, on ne designera plus pour euh, les 25-35, on designera pour, euh, je sais pas, Léo euh, qui a 32 ans et qui, euh, euh, je sais pas, travaille dans tel domaine. Voilà, c'est pour être au plus proche de la réalité. Voilà pour cette interview, merci de l'avoir écoutée. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur Utip, etc. Il y a 5 autres interviews qui vous attendent, vous trouverez leur lien dans la description. C'était Flo pour Qu'est-ce que tu geeks, salut